J'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo try and haul. Puisque ces derniers temps j'ai fait quelques petits achats Que ça fait super longtemps que j'ai pas fait de haul Et que bah en fait ces derniers temps vous êtes plein à me demander En vrai je... Bah écoutez c'est parti En fait j'ai fait que des achats sur internet même je suis en train de voir La meuf qui ne va jamais dans les magasins la grosse insociable Je déteste aller dans les magasins Puis Surtout dans les magasins j'ai jamais envie d'essayer Pourquoi Parce que dans les camines d'essayage t'as toujours une lumière Qui te montre toute ta cellulite Puis les gens me saoulent Ouais et au début de cette vidéo je voulais vous parler Très rapidement d'un bon plan dont vous avez Très certainement déjà entendu parler mais c'est vraiment top Donc je suis en collaboration avec Igral pour cette vidéo Qu'est-ce que c'est qu'Igral Igral, Igral c'est un site mais aussi une application, en gros, où quand vous faites des achats sur internet, vous avez du cashback. En gros, vous faites du shopping et on vous redonne de l'argent. Puisque IGRALE est en partenariat avec plein de sites. Il y a de tout, hein. il y a des sites de fringues, de maquillage, mais pas qu'il y a vraiment, vraiment, vraiment de tout. Vous pouvez également avoir des codes promo. IGRALE va chercher automatiquement des codes promo si jamais vous installez le petit, la petite extension de navigateur sur votre, bah sur votre navigateur. Merci pour ces explications en or, Margot. Vu qu'il y avait plus de 1600 marchands sur... Euh le site et il euh, y a des sites genre je sais pas Asos j'ai vu qu'il y avait 6% de cashback donc 6% de vos achats va être remis sur votre compte il y a par exemple beaucoup vous allez voir que je vais vous montrer des achats que moi j'ai fait sur beaucoup et j'ai utilisé Igral pendant mes achats et en gros vous pouvez cumuler vos gains euh, au fur et à mesure de vos achats en ligne et à partir de 20 euros vous pouvez demander à ce que cet argent-là aille sur votre compte bancaire. Donc bref, si vous êtes une accro du shopping en ligne comme moi, c'est fait pour vous. Hein et j'ai un lien de parrainage. Si vous vous inscrivez sur IGRAAL, e au lieu d'avoir 3 euros automatiquement sur votre compte, vous avez carrément 10 euros sur votre compte. Je vous mets ça en barre d'infos, bien évidemment. Bref, certes, je suis en collaboration avec eux, mais tout simplement parce que moi-même, je connais IGRAAL e depuis des années et que je m'en sers en fait depuis très longtemps. Alors, je vais commencer par ma plus grosse commande et c'est des vêtements. Donc c'est du site Bouhou. Bien évidemment tous les liens seront également en barre d'infos si vous voulez retrouver les articles que j'ai acheté euh, J'ai pas tout essayé mais j'ai essayé la grande majorité des trucs On a tout d'abord un petit pull, oui je suis ce genre de personne, on arrive en été, j'achète des pulls <rire> Mais du coup il y avait des promos Donc c'est un petit pull, oh, trop mignon, j'ai trop hâte de le mettre euh, Assez fin quand même, donc là pour les matins frais où en ce moment il y a de l'orage <rire> Bienvenue en Bretagne, vive le printemps Et eh bien je vais pouvoir le mettre en fait dès maintenant C'est un petit pull couleur, oh là là vous voyez pas du tout la vraie couleur en vrai c'est couleur saumon, coton je pense c'est vraiment fin, un peu même transparent Et en fait sur les épaules vous avez des petits trous Et euh, voilà tout simple parce que des basiques En fait moi je suis le genre de personne j'ai que dalle en basique Sauf que bah, les basiques c'est genre euh, indispensable tu vois Et euh, très très bonne qualité Enfin bref j'adore Bouhou J'avais fait un je test vraiment Bouhou De toute façon là c'est moi qui ai acheté donc bref ça change rien On a ensuite j'ai pris un jean mom J'en ai que... Oh putain astuce Bon bah astuce c'est couché dessus il y a plein de poils Merci astuce Donc j'adore la coupe mom pour les jeans Et euh, j'en ai qu'un seul qui est bleu Et je me suis dit tiens je vais le prendre en noir Parce que parce que j'adore ça Donc il est tout simple hein. C'est vraiment un jean mom noir Ah lui par contre je l'ai essayé et ça se voit C'est une taille 34 et il me va euh, parfaitement Limite un peu grand Mais euh, voilà donc super large au niveau des fesses Puisque c'est euh, une coupe mom donc c'est normal Après il est assez court Mais avec des bouts à talons ou des sandales à talons pour euh, là, euh, cette période là Ça fait très joli Et même cet hiver de cou avec des bouts ça ferait très très bien Et le petit détail c'est juste un petit trou sur le genou Mais tout petit euh, Sinon il est super basique, super simple Avec un petit crop top vu que c'est un jean mom Ça remonte donc ça peut être trop trop beau Bref, je surkiffe ah Alors ça quand je l'ai pris je me suis dit Est-ce que... enfin C'est tout l'un ou l'autre En gros c'est soit c'est trop joli soit c'est trop moche Donc c'est un pantalon donc satiné bordeaux Oh là là ça va rendre dégueulasse à la caméra tout léger, vraiment tout tout léger Et je crois que j'ai pris une taille 34 Ouais taille 34 Et vous voyez comme il est fin, je sais vraiment vraiment pas quoi en penser En fait ce que j'avais pas vu en l'achetant C'est que je l'ai pris dans la section petite Parce que la section petite C'est pour les filles de moins d'un mètre 60 Je fais un mètre 65 En fait ça va, il va bien mais je sais pas quoi en penser Je vous attends, et mais la couleur, la caméra On dirait que quelqu'un a chier dessus quoi C'est une jupe basique vraiment Mais j'adore cette coupe de jupe J'espère qu'elle ira parce que je l'ai pas essayé non plus celle-ci donc taille What oh, Mais pourquoi j'ai pas regardé avant Ça fait plus de deux semaines maintenant C'est mort Bon alors les gars je vous explique c'est une jupe Oh là là je suis archi deg C'est une jupe patineuse noire Donc j'étais trop contente d'acheter ça euh, Vraiment basique Et sur la, la mannequin sur le site Ça paraissait vraiment euh, pas trop court Parce que j'ai du mal à trouver des jupes patineuses pas trop courtes Et en fait j'avais pris du 34 et je viens de voir que c'est du 42 Les mecs ils se sont trompés de 8 tailles quand même ça va pas le faire du tout euh, Normalement c'est taille haute, donc c'est censé vraiment serrer au niveau bas de la taille. Et euh, bah... C'est du 42 Qui la veut Bah ouais, normalement c'était du 34. On va passer au site de Pulenbeer. Moi je dis Pulenbeer. je sais qu'il y en a qui disent Pullenbeer. J'ai pris que des basiques, presque, parce que comme je vous disais tout à l'heure, j'en ai jamais assez. J'ai pris un petit haut en S qui m'a coûté 9,99. Bordeaux, et vous voyez avec un choker en fait, et décolleté... Euh, décolleté... Colvé et j'ai l'impression que le décolleté va être trop décolleté, qu'il va falloir que je mette une brassière en dessous. C'est pas ma journée, purée Donc voilà, rien à dire, très bonne qualité, élastique. Je le trouve joli, et rentrer dans une jupe ou dans un short, ça va faire très joli. Mais dans quelle jupe je vais pouvoir rentrer ça, puisque la jupe est trop grande On a ensuite un autre basique, mais vraiment, je crois qu'on peut pas faire plus basique, qui m'a coûté 7,99 que j'ai pris un XS, qui est un débardeur. Tout, tout simple euh, hyper décolleté donc ça euh, soit pour la plage soit à mettre une brassière en dessous enfin, c'est un débardeur quoi j'ai rien de plus à dire là dessus euh, voilà merci au revoir j'ai pris ça dans la catégorie accessoires et j'adore donc c'est un petit bandeau bandana enfin euh, motif bandana donc en gris euh, je trouve ça trop joli j'adore donc Qui m'a coûté 6,99 donc 7 euros quoi et c'est un gris foncé et euh, pour mettre bah. Dans les cheveux quoi, je trouve ça trop joli Ça c'est vraiment ma passion, les bandanas Et celui-là il est pas en matière bandana, il est en coton Mais tout tout doux, vraiment super doux vous dis qu'il y a d'autres couleurs mais vraiment j'aime trop Toujours de chez Pull&Bear, dernier article Je me suis pris un short, enfin j'achète des vêtements d'été Je dois être la seule fille qui déteste l'été et la chaleur, vraiment donc c'est un short, en ce moment c'est super tendance, j'ai remarqué ça dans les magasins, j'ai fait le nœud sur le côté, c'est pas grave. Vous voyez c'est les shorts, euh, comment dire, qui font un peu classe et euh, donc élastique à l'arrière, donc super confortable. Et devant c'est un nœud et euh, hyper lâche et qui se porte un peu taille haute. Je trouve ça super joli, super classe et en même temps simple et confortable. Enfin, bon, le truc a que des qualités quoi. qui m'a coûté 15,99 quand même, hein. j'ai pris une taille S. Et il me va nickel. Et on a fini avec les vêtements, on va passer avec... Passer aux soins. Donc j'ai fait une énorme commande Beauté Privée. Si vous ne connaissez pas Beauté Privée, depuis le temps que je vous rabâche ça. <rire> J'aime trop ce site. Côté privé, en gros, c'est des ventes privées de produits de beauté, en gros. Donc il y a beaucoup de marques. En ce moment, j'ai vu qu'il y avait Slick, Yankee Candle. Donc, moi, j'ai refait une, commande, une grosse commande, vous allez voir pourquoi. Et c'est des produits, très souvent, c'est moins 50% et ça peut aller jusqu'à moins 90%. Et j'ai un lien de parrainage, si vous voulez. Euh, donc ça vous donne 5 5€ si vous vous inscrivez avec mon lien. Et vous n'avez pas le choix que de vous inscrire pour voir les ventes privées. Du coup, moi, je commande toujours mes produits Macadamia. Donc c'est mes produits capillaires préférés. Sur le site Beauté Privé, donc j'ai racheté en 3 fois, parce que la vente macadamia, c'est pas très souvent non plus, les shampoings donc de la marque Macadamia. Shampoing hydratant pour cheveux secs et abîmés. Ça va les réhydrater sans pour autant les graisser. Enfin, c'est vraiment pour moi le, le meilleur shampoing. J'ai pris également deux soins de, donc de la marque Macadamia. Donc on a d'abord une huile thérapeutique pour tout type de cheveux. Donc c'est une huile hyper épaisse et qui va vraiment réhydrater le cheveu en profondeur. J'adore cette huile. J'ai acheté une autre huile que j'avais déjà essayée qui est trop bien c'est une huile thérapeutique qui va encore plus aller en profondeur donc là il faut quelques gouttes seulement et on va finir avec du maquillage je vais vous parler de la marque SLA qui est une marque que j'ai pu tester en travaillant avec la marque en fait et du coup là j'ai racheté des produits tellement je suis tombée amoureuse des produits les produits que je vais vous montrer c'est des produits dont je vous ai déjà parlé donc j'ai d'abord acheté une encre pour les lèvres que j'ai mis pendant des vidéos et des vidéos et à chaque fois on me demandait c'était quoi c'est une encre à lèvres mat c'est la teinte Leonardo donc c'est un nude et pour moi ce sont juste les meilleurs encres à lèvres euh, que j'ai jamais testées. j'en ai une de, de la marque là encore aujourd'hui. C'est un effet mat, ça tient super longtemps sur les lèvres, t'as beau manger, boire, ça tient trop bien et en même temps, ça dessèche pas les lèvres. Pour moi, c'est juste les meilleurs que j'ai jamais testé. Et pourquoi je l'ai racheté Parce que j'ai complètement terminé mon autre encre à lèvres. L'autre jour, j'ai voulu la remettre, mais elle est vraiment finie. Et dernier produit de la marque c'est un mascara que j'avais testé. Je vous l'avais montré dans mon vlog en Suisse. Je me rappelle l'an dernier. Euh, il m'avait choqué. C'est le Oversize. Je vais pas l'ouvrir parce que je l'ai pas encore ouvert. et faut que je termine mes autres mascaras. Volume. Euh, noirceur. Je sais jamais comment dire ce mot sinon. Longueur. Il tient super bien la journée et il défonce pas mes cils. SLA. Je vous adore. Ceci n'est pas un léchage de cul. Voilà tout le monde pour ce haul. N'hésitez pas à me dire les petits produits que vous avez kiffé euh, ou même des petites recommandations de marques ou d'achats que vous avez fait vous-même ces derniers temps et que vous aimez bien. J'espère que ça vous aura plu parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de haul. Bref, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous. Ciao